Les amis, les amis, les amis, aujourd'hui on s'attaque à un morceau très épineux, un très très gros morceau, la dernière part du gâteau. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous allons prendre le temps d'aller checker mes anciennes vidéos, parce que comme vous le savez ou pas d'ailleurs, je fais des vidéos depuis 2015, d'accord La période où je commencé à percer sur YouTube c'était en 2016, sur Call of Duty Black Ops 3, c'est là où une partie d'entre vous m'a connu je suppose. Sauf que bon, on parle, le temps y passe, on sourit, on aime bien, et là on regarde l'heure et tu vois que oh, oh bah c'était il y a 6 ans, 2016. Oh là là là là, le temps est passé vite les frères. J'ai envie de connaître la bizarrerie de retourner voir des vidéos d'il y a 6 ans. Les premières qui m'ont fait percer, à l'époque c'était moi qui faisais mon montage, c'était moi qui faisais mes vannes, je faisais tout. Moi j'étais pas du tout la même personne pour être honnête, d'ailleurs la plupart de ces vidéos sont en non répertorié depuis. Et donc j'ai bien envie de, de checker ce que c'était. Pour être tout à fait honnête, il n'y a pas si longtemps, une nuit, j'avais revu une de mes vidéos de 2016 et... Et J'avoue que ça m'avait fait ultra bizarre C'est quand même sans mentir, sans faire de langue de moi, J'étais là, oh sa mère c'est irregardable Je trouvais vraiment ça m'avait un peu marqué tu vois. J'ai envie de pousser le bouchon jusqu'au bout J'ai sélectionné quelques vidéos Une gameplay classique, euh, peut-être un vlog Des trucs et euh, revoyons Ce que euh, Zach faisait à l'époque Est-ce que je me tape la hache ou pas du tout C'est parti Oh putain le classique j'avais oublié En fait, à l'époque, je m'en rappelle, j'aimais pas du tout les intros de youtubeurs. Et vu que j'aimais pas du tout les intros de youtubeurs, et eh ben moi, je prenais le temps, en début de vidéo, de mettre un vine. Et donc, du coup, en fait, le vine de merde de 5-6 secondes servait d'introduction, en fait. C'était ça. En fait, j'avais pas les intros, t'as à monsieur le lever 12 et tout, tu vois, qui étaient montés avec une petite musique et tout. Moi, c'était un vine dégueulasse à chaque fois différent. C'était une époque où réellement, le mot d'ordre pour que c'était je m'en bats les couilles. Et de toute façon, tu vois bien que quel je m'en bats les couilles. Regarde ma gueule. T'es mal, les vœux que j'avais. Je, je tournais à contre-jour avec à côté un balcon j'étais en Allemagne à cette époque là bordel avec le canapé de casting couch là c'est bon le micro il sature pas là ça va bien c'est bon vous dislikez pas cette fois hein. Oh là bon, là il y a des là nouvelles là armes là. sur Call of Duty donc on va ouvrir euh, des caisses et après euh, si j'en ai une inchallah.com, on va jouer avec ils ont ajouté des nouveaux couteaux des, un sniper euh, une, une AR, une uh, mp40 ah, mais attends mais en fait le truc là qui me choque dans l'intro là c'est que la <rire> C'est que la caméra elle tremble <rire> J'ai jamais remarqué Mais la caméra elle tremble poto <rire> C'est quoi ce bail hey, J'ai trop d'activité euh, physique là Point code. Enfin j'avais 7500 mais là je viens d'ouvrir une caisse y avait rien dedans Merci à Activision pour ces points J'ai pas envie de faire le mec que j'ai tout mis de ma poche Par contre un truc c'est que J'ai déjà mis bien 300-400 euros dans ce jeu Et crois moi Claude là... oh, C'est addictif les packs Le dab c'est le nouveau mouvement à la mode Où ça fait ça je sais pas quoi Le nouveau mouvement à la mode où ça fait ça j'ai envie de m'enterrer <rire> Donc en fait à l'époque sur Black Ops 3 C'est là où ils avaient commencé à mettre des célébrations à la fin de la game et tout Et donc du coup bah ils avaient mis le dub En fait moi ce qui me choque c'est la façon dont je parle La façon dont je m'exprime Tu sens que je mets un peu de latitude J'ai envie de jouer un peu un personnage Aaah! Avec le nombre de cuts et tout tu vois J'étais déjà rentré dans le métier à ce moment là 150 000 vues sa mère Tu vois genre là par exemple je sais que sur cette caisse j'aurais rien Je sais que j'aurais rien Du coup je m'excite pas trop Mais j'espère quand même avoir un peu de chance C'est assez drôle parce que vraiment à l'époque quand je les vidéos, genre je savais à peu près ce que je voulais dire, et après derrière je fonçais en freestyle, tu vois, genre je m'en battais les couilles, c'était, il y avait pas vraiment de recherche ou d'écriture. Il y a toujours pas de recherche maintenant, je, je fais toujours un peu de la même manière, tu vois globalement. Mais bon, euh, franchement à l'époque c'était assez drôle parce que il y avait globalement deux ou trois points que je voulais aborder, et passer les deux ou trois points pour le reste. Vraiment le mot d'ordre c'était je m'en bats les couilles, j'en voyais le maximum de, de débilité, de freestyle, de trucs qui me passaient dans la tête. Je crois qu'il y a du gameplay un peu plus loin dans la game. Ah ouais, j'avais chopé la batte. Pas qu'il y a rien dedans, hein, donc on va aller directement tester. La... La botte de baseball, c'est un peu plus. Ouais, ouais voilà, j'avais chopé la botte de baseball, c'est pour ça que je l'avais appelé home run sur Black Ops 3. Trop stylé! Let's go! <rire> A ah, cette époque-là, j'étais bon sur Call of Duty, <rire> non, frère! Hein Let's go, baby! <rire> <rire> Comment je faisais le mec, c'était trop drôle! <rire> non, en vrai, en vrai, j'aime bien, j'aime bien! Non, j'étais bon! Franchement, j'étais bon, j'étais bon! après, frérot! Oh! Non! <rire> Même six ans plus tard, bah, hey, même six ans plus tard, c'est gaulerie. Je suis désolé. Même six ans plus tard, c'est assez marrant. Moi, moi, j'aime bien ce que je viens de voir. Franchement, c'est le genre de vidéo où même s'il y a des moments, je devais être un peu cringe. Tu devais passer peut-être un bon moment D'ailleurs, Profitez-en dans les commentaires si vous voulez dire comment vous m'avez connu, quelle vidéo peut-être vous a un peu marqué, si vous l'avez encore dans votre mémoire ou alors euh, votre rapport avec moi de l'époque. Euh, ça pourrait être drôle, mais c'était voilà, c'était ma première. Ça faisait un an et demi que j'étais sur YouTube, je commençais un peu à gagner ma vie avec. J'étais encore en stage en Allemagne à l'époque, et donc du coup, bah, c'était vraiment une époque. Euh, je Cherchais, j'avais 20 ans. Franchement, il je, n'y je, a, a pas grand chose à redire. J'avais 20 ans, les mecs. Donc, du coup, j'étais un peu tout neuf, tout clean, tu vois. J'étais un petit con. J'étais vraiment un petit con, tu vois. Bon, on va pas la faire toute la vidéo. Il y en a d'autres. Et forcément, un des trucs qui marquait vraiment cette époque, vraiment, qui marquait cette époque, un truc de fou, c'était les 1v1 contre Gotha. Vraiment, à l'époque, avec Gotha, on faisait beaucoup de choses ensemble. On s'est un peu perdu de vue ensuite, tout simplement parce que euh, moi, j'avais continué mes études. Donc, du coup, j'avais freiné mon activité. Euh, Fortnite est sorti. Lui il a arrêté Call of Duty. En fait, nos chemins sont un peu séparés. Même si nos chemins sont un peu séparés, ça reste toujours mon gars, tu vois. Et à l'époque, on faisait souvent des choses ensemble sur Call of Duty c'était souvent assez drôle. Et là, le 1 au sniper surprise, c'est ce qu'on appelle un classique, à hein, 591 000 vues. Y'a pas les poches cette petite introduction pour euh, vous dire que à la base, c'était un 1v1 contre Gotha et que cet enfoiré m'a trompé. Il m'a trompé Je ne savais pas Oh là, là là. Et franchement, la coupe, elle est insoutenable. Franchement, je me plains de la calvitie, mais alhamdoulilah, elle est venue en fait. Hein, si j'avais continué à me... <rire> Hop, coiffé comme ça, gros, il aurait fallu m'attraper au bout d'un moment. T'as beau gagner que 29 mais en général, c'est le 1v1 de la mort. Tu vois, un... <rire> vous savez, cette vidéo, j'ai envie d'aller à quoi, directement Vous savez quoi J'ai pas envie de faire de la comédie et tout. On regarde toute la vidéo, elle dure 20 minutes, tu sais. Moi, c'est un 1v1, et vous savez très bien ce qui m'anime. J'ai envie d'aller à la fin, directement. Donc, c'était un 1v1, pour ceux qui savent, que j'étais en train de, de, de, de bien perdre face à Titoon. Et, et, et... <rire> bon, hésitez quoi, on regarde. Ah gros, t'es en train de fuir, t'es en train de fuir Donc j'avais une Sensi moi, as 10, j'avais la Sensi 10, et euh, lui en face fait, il avait la Sensi 1. Alors qu'à l'inverse, lui il était habitué des grosses Sensi et moi des petites, c'était ça le bail. Bah moi je tente toujours en 3-6. Oh merde il... il faisait le comédien, il faisait le comédien Ah c'est chaud gros, on est en train de rater un nombre de balles frère J'ai bientôt plus de balles Nice, let's go mais, je sais pas s'ils peuvent sentir la pression et l'atmosphère qu'il y a dans ce 1v1, bon. Eh, oh. eh, hey, hey, je hardscopais un truc de malade, c'était le 1v1 sniper, mais vous savez très bien que j'étais pas un sniper d'élite, vous allez pas veiller à me demander trop, quand même. On est pas là pour déconner, hein. J'ai jamais fait de trickshot de ma vie, j'en tentais tout de suite. Oh là là, là arrive le moment Oh, oh, oh, mon oh, oh mon dieu, oh, oh mon dieu, oh mon dieu, gros, let's go baby, euh, bien, ah bien, lequel, ah avant bien, bien, let's go, gros, regarde, regardez, c'est vrai, y'a pas de... Non, <rire> franchement, félicitations, oh, félicitations. Regarde, regarde y'a pas de chinoiserie, gros. <rire> Oh, mais félicitations. Mais après, à oh partir, la, la la la la Let's go <rire> oh, oh bordel A l'époque l'expression on parle pas chinois, je sais pas quoi, ça devient a pas de chinoiserie, rien qu'entendre ça là, ça fait n'importe quoi frère. Et là c'est le moment où je vais apprendre que c'était pas moi, que, enfin que c'était pas Gotha que j'avais affronté mais son petit frère. Hein? tu sais pourquoi Pourquoi C'est pas moi qui jouais. Quoi Eh ouais. Qu'est-ce que tu Viens on échange de casse, dis bonjour à King Titoon. Non t'es un mytho Non t'es un mytho Quoi Non mais t'es un mytho, c'est pas petit qui jouait Oh mmh. la clim Oh la clim T'es un mytho, Gotha Non Non mais t'es un putain de mytho Mais mon dieu, non mais t'es sérieux Oh la clim, elle est noire <rire> Eh, hey, la clim est noire. Franchement, j'avais pris une clim terrible parce qu'à cette époque-là, les 1v1 Gotin... Bon, je vous cache pas, il était sensiblement meilleur que moi. Hein, il m'éclatait souvent. Ça m'arrivait de gagner, mais bon, j'ai jamais eu son niveau, quoi, même si j'ai déjà gagné contre lui. Et donc, du coup, j'étais vraiment content d'en gagner, hein, parce qu'à cette époque-là, frère, euh, on va pas se cacher. En fait... C'est trop drôle parce que la méta à l'époque où les 1v1 snipers ou les trucs comme ça sur YouTube, c'était vraiment trop cool. Les gens kiffaient, ça demandait pas beaucoup de montage. Tu vois, le fait de le gagner, ça m'assurait un bon contenu. Donc dans ma tête, j'étais trop content, tu vois. Vraiment, c'était un contenu qui me demandait moins de travail. Mais à cette époque-là, franchement, j'étais content de le travail que je mettais dans mes vidéos. Tu sais, j'ai appris tout le montage et tout. J'essayais de mettre des petits moments sympas. J'intégrais des petits assets. J'avais des, des, des, je trouve en tout cas, des miniatures qui étaient pas trop dégueu, là, on peut le voir. Non, franchement, on tentait des petites choses à des moments. Vraiment, ce genre, je me rappelle. Le nucléaire au pistolet à billes, 275 000 vues. Non mais je vais être honnête avec vous, je faisais plus de vues en 2016 que maintenant. Quand je regarde euh, les vues que faisaient mes vidéos en 2016, je suis choqué. À l'époque, je me rendais pas compte, mais j'avais plein de vidéos qui, très régulièrement, faisaient des 150 000 vues, des bails comme ça, c'était impressionnant. En enfin, même temps, c'était le Prime Call of Duty, tu vois. Les exams, les révisions, elle chétan, j'en peux plus. Euh... Oh, regardez! Bah ouais, ça casse les couilles, mon gars, j'ai. On essayait d'intégrer des petits ralentis, des petits trucs. À l'époque, la personne qui inspirait de ouf sur ça sur YouTube, c'était Prime Time Foot. Bah oui, on va pas se mentir. Le vrai qui niquait tout comme ça avec ce genre de petits ralentis, de petits trucs rajoutés dans les vidéos, c'était Prime. Il a inspiré des tonnes de gens, dont moi. Mais je vais sa mère. Ah bah bien sûr, ça va être les vacances. Et, moi, je... et là, et là, là, c'était témoin d'un truc qui me manquait de ouf à l'époque. C'était de la régularité. Pour ceux qui me suivaient à l'époque, j'étais, ca... j'étais capable de, vu que je faisais tout moi-même, j'étais capable de, d'être très actif et puis d'un coup pendant deux semaines de rien branler. Et vraiment, je pouvais passer deux semaines sans rien foutre. Et ça, c'est un des trucs qui, je pense, a altéré un peu, tu vois, ma... ma, montée sur YouTube ou sur les autres réseaux. Après, derrière, je streamais à cette époque et dès que Black Ops 3 a arrêté de marcher parce qu'il y a eu le prochain qui est sorti, une Warfare, j'ai arrêté de streamer tout court. Donc là, encore, ça... Notre débat, mais c'était un truc qui a duré des années. Pendant des années, j'avais du mal à avoir de l'activité constante et régulière, tu vois. Pour Donc à chaque fois, je revenais, je vous je manque, je vous manque, tu vois. J'avais trop d'écho frère. Enfin, trop d'égo. Une qui a rien pour elle, tu vois. Ah, merde. On dirait une meuf avec les cheveux frisés, tu vois. Une arme qui a rien pour elle, on dirait une meuf aux cheveux frisés. <rire> Qu'est-ce que je m'en battais les couilles, j'étais vraiment. Vraiment, vraiment. Je comprends pourquoi ces vidéos-là sont passées en non répertorié depuis un. Hein. J'ai dû dire des dingueries que je regretterais de ouf là, c'est terrible. Elle a absolument rien pour elle! Par contre, j'étais bon! Par contre, j'étais bon, bon! Tu peux réussir à faire des trucs avec. J'étais bon! Là. Sur le jeu, oh les gameplays, ça régalait! Et hein. point, on ouais, se fait tricard. Ouais, ça envoyait, ça envoyait. C'était l'époque où ça faisait un an, j'avais arrêté la compète Et donc du coup, j'avais encore un niveau très bon vu que je jouais régulièrement. Et en fait, c'était l'époque où quand j'arrivais en classé, je me demandais pas est-ce que je vais faire des grosses parties. Combien ce sera la première ou la deuxième partie où je vais tout niquer. J'envoyais des nucléaires à foison et tout. Franchement, à l'époque, j'étais encore très très bon au jeu. Et il n'y avait pas le SBMM à ce point. Donc du coup, c'était un plaisir. Vraiment, c'était un plaisir de jouer. Et quand j'enregistrais des vidéos, souvent, ça pouvait me prendre que 20 minutes. tu vois. La réaction d'une vidéo, derrière le montage, au total, si je me mettais à 19h, elle sort à 21h, elle était sortie sur YouTube. C'était genre avec record, plus montage et tout dans la foulée. Oui, oui, non, mais l'organisation, à l'époque, c'était pas du tout dans ma tête. Tu as la logique, ça fonctionnait pas. Fallait tout que tout aille tout de suite, tu vois. Genre un gros con de 20 ans qui fonctionne comme ça. Capturez le point, venez avec moi, faites quelque chose. Nice, let's go. Oh là là, le purificateur. Oh là là, sais, deux, oh là, là ça, oh c'était des bons souvenirs, ça. purification des mécréants. Je suis bientôt, euh, oh, attention, attends, attends. Oh. <rire> <rire> Purification des mécréants, ça, c'est un... <rire> Ah ça c'est news, ça Je suis dans la barbe à merde ça Ça ressentait maintenant Mais attends vous êtes en train de gagner, Vous avez aucune raison de quitter là Je sais se faire massacrer par un robot en surpoids c'est chaud Mais ça va arrêter de faire play. Eh j'étais un petit con marrant J'étais un petit con marrant je tiens à le dire Une sale Oh là là là là Mais j'étais bouillant En fait là par rapport à la vidéo La première qu'on a regardée en Allemagne C'était 4 mois plus tard La première était en mars je crois Là on est en juin Là quelques mois après J'avais pris de la bouteille Tu vois genre de semaine en semaine, j'évoluais et de semaine en semaine, c'était de mieux en mieux, je trouvais. Vraiment, à l'époque, juin et tout, je me rappelle les vidéos que je sortais, j'étais vraiment content. Ah, est Franchement, ça, est là, est eh, là, une époque comme ça où je pouvais lancer le record d'une vidéo et à tout moment, dans la game, balancer une nucléaire comme ça. Ah, Rendez-moi mes que mains que Rendez-moi mes mains Bah après c'est dommage, comme je dis c'est plus oh, à la mode frère frères. Et les mecs en face ils doivent vivre vraiment une superbe expérience de jeu Regarde, regarde avec son crâne... Tra... <rire> Arrêtez ah, de me mettre des assistances, je suis pas Mimi Mathis. Aucun rapport <rire> ah, Assistance encore Mais oui Et hey. moi je suis le mec qui a porté la game Je disais vraiment tout ce qui me passe par la tête, c'était insupportable, sérieux Nice, let's go Attention, série de 20, 20 Série de 20, 20 enfin, bordel J'étais oh, bouillant oh, Le oh. hater et tout, oh. les v... la VMP la VMP, ah, regardez-moi cette oui, oui, oui. arme Hater Raps Vraiment, Hater Raps, ton but, c'était vraiment de dégommer en l'ennemi. En c'était abattre l'ennemi. En plus, j'étais déjà un là, menteur. Nucléaire au pistolet à billes, au final, la petite arme, tirer, la Weevil que, ouais. que j'avais au début, j'ai fait 6 kills ouais, avec, tu sais. Purificateur, VMP, manoir, je m'en battais les couilles, gros. Let's go, attention. 23-24, là. 46 de Baby tu comprends pourquoi oh, je te dis que je vais acheter un climatiseur parce qu'il fait chaud dans ma chambre Quand je te dis qu'un mec comme ça est présent dans une pièce, tu crois pas que je réchauffe l'atmosphère instantanément <rire> Par contre, les trucs insoutenables, c'était la barbe et la coupe des cheveux. Je suis désolé, vraiment, c'est insoutenable. C'est un carnage, je suis en train de les tartiner. Je vais ouvrir un restaurant, mon frère T'imagines alors le kilo de viande qui a avec tous les corps que j'ai enculés Non, non Putain Pas de nucléaire Ouais, je l'ai tué 12 fois Je mérite. Je mérite. Oh là là, je mérite cher. Là, je me regarde quelques années après cher. J'ai ouvert ma bouche toute la game, toute la game. Mais en même temps, c'était de l'attitude, tu vois. Vra vraiment, c'était de l'attitude. Mais je jouais un, un personnage. En vrai, je jouais un peu un rôle, un rôle qu'on apprécie ou pas. Hein, mais je le jouais. Mais en tout cas, franchement, ça va. Hein, c'était divertissant. Hein. Et je démontais fort. Hein. Franchement, je démontais fort. On jouait bien. Hein. Franchement, on s'en est bien sorti non, là. Franchement, la vidéo pas mal. 275 000 vues. En plus, c'était à l'époque euh, YouTube putaclic, c'est-à-dire tu mets nucléaire au genre avec le point d'interrogation, en sachant très bien que c'est non. Ah oui, à l'époque, quand j'étais allé à mon stage en Allemagne, c'était aussi à l'époque que j'avais commencé à faire des vlogs. Mais mes tout premiers vlogs, j'avais acheté une caméra, j'avais fait des vlogs. Et j'avais fait un vlog de mon premier jour de stage en Allemagne, j'étais allé à Hambourg, pas très loin de la frontière du Danemark. Et c'était vraiment la première fois qu'un gamin de 20 ans allait loin en Europe comme ça pour faire un stage de. Bah, en plus, enfin, j'étais un de mes potes qui était dans cette boîte. Et dans un cadre pro et tout, c'était trop différent. Oh putain, et je veux qu'on regarde ça vite fait, mais ça doit être insoutenable. Ouais je me rappelle Quand les bureaux ils étaient dans cette. Tu commences comme ça tu sais que c'est sérieux. Tu sais que c'est sérieux et que c'est stylé. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis bien arrivé en Allemagne. Et oui, je vous en parle depuis euh, tellement de temps que.. Euh, ça prend, enfin, ça a pris du temps à enfin, se lancer, etc., tu vois, genre... À l'époque, YouTube, c'était tellement à la ZEB, là, l'autofocus, il était même pas réglé. Je m'en battais les couilles, gros. Maintenant, je suis arrivé, ça fait 2-3 jours que je suis là. Je suis à Hambourg, c'est dans le nord de l'Allemagne, pas très loin du Danemark. Et euh, cette maison, là, <rire> juste là, non... Oh, vraiment, la... Oh, la barbe bien, bien, à ras, comme ça, là. On dirait les rebeux machine à café, là. C'est <rire> c'est quoi Qu'est-ce que j'ai essayé de faire C'est pas euh, la gaming house euh, by nanny, tu vois, genre, j'ai pas encore... Euh... Ouais, enfin... Je suis une merde. <rire> J'ai pas encore les moyens de pouvoir présenter un truc à ça, mais oh, c'est... Euh, les bureaux de montage... Alors oui, les bureaux de montage, je le, le voir, sont dans une maison. Donc euh, ça va, c'est assez stylé. Ouh là, je tremble un petit peu. Mais euh, c'est assez sympa, je vais vous présenter ça. Petite Donc, là, anecdote, faire... c'était avec cette caméra... Super, parce que là, tu, tu, tu vois que ça commence à être un peu... La plus... G7X, c'est elle qui m'a servi à faire des tonnes et des tonnes de vidéos, dont celle-ci. Je l'ai encore, cette caméra. Je l'ai jamais réutilisée. Mais c'est une caméra qui a servi à plein de YouTubers à l'époque. La, la Canon, Canon PowerShot G7X, c'était les travaux. Vraiment, c'était les travaux d'Hercule. Je crois qu'ils des produits. Donc, là, comme vous voyez, genre il euh, y a la marque euh, chérie euh, j'étais a... à l'aise quand même un hein. premier jour de stage tellement j'étais à l'aise me permets T'as vu ton stagiaire il arrive premier jour il filme tout il filme les bureaux et tout machin il explique des trucs regardez j'étais avec Mika à l'époque <rire> Tu vois, j'ai besoin de travailler un peu plus déjà Ouais. Ouais. Sinon, tu vas m'enlever des points sur la moyenne, c'est ça Exactement. Ça probablement faire Voilà, ouais. c'était Mika, lui, là-bas. Je lui dis enculé, en basique. Mais voilà, c'était mon maître de stage. C'était mon... mon gars, c'est lui qui m'avait pistonné. Et à l'époque, j'avais pris un Airbnb. Airbnb qui était à... en fait une... dans une sorte de dépendance à côté d'une maison. Et le mec m'avait donné une fibre un peu bancale. Mais donc, du coup, regardez le setup du Airbnb. Et c'était à cette époque où, où vraiment je faisais mes vidéos, je streamais dans la cuisine. Vraiment, je veux qu'on regarde ça parce que ça devait être bien drôle. Là. Oh là là, le chiot ouvert et tout. Je m'en battais les couilles, frère. insoutenable. Bienvenue chez moi, les potes. Euh, je vais vous montrer chez moi. Je vais regarder un peu le retour de la caméra, là. Donc, vous m'en voudrez pas pour ça, histoire de bien vous montrer euh, comment est mon appart. Je suis rentré chez moi, là, depuis... Oh, euh, l'installation ghetto youth. Oh euh, J'ai dû mettre à recharger, la batterie Mais... <rire> bah, j'ai 7x tout simplement parce qu'il euh, y en avait plus sais, j'ai pas rangé histoire 2 Non c'était l'authenticité mon pote Ok je vais vous montrer L'authenticité le fait, lit en bordel On s'en battait les couilles gros euh, Regardez vous voyez je tourne autour de moi et tout avec une télé et tout C'est nickel j'ai une grande pièce à vivre avec euh, Qui fait salon, chambre etc C'est une sorte de chambre géante vous voyez là j'ai un un énorme euh, lit, moi je tiens tout seul dedans mais bon vous les abonnés minces, je pense vous pouvez tenir à 3-4 dedans tranquille tu vois et le lit est assez confortable c'est cool Insupportable. Là bah ouais vous voyez là, la grande pièce à vivre tranquille j'ai un vieux canapé tout dur infâme euh, <rire> J'ai une petite table là qui sert à que dalle Mais sinon par ça ça va la pièce ici à vivre assez ouais, ouais, cool donc pour passer des dimanches du truc à ça c'est le feu Avant je vous montre salle de boxe store bon bref c'est pas très intéressant je viens de lâcher une pêche Petite anecdote le « je viens de lâcher une pêche », c'était pas une vanne, hein. voilà. Euh, bon, y a pas grand-chose à dire, c'est un salle de bain, avançons sur ce qui nous intéresse. J'ai mon setup dans la cuisine, effectivement. Alors pourquoi Regarde, tu réfléchis, tu regardes. Oh T'as analysé là mon appart et tout ça, donc là, oui, ça c'est pour se branler, ça. Et donc, à part ça... <rire> Qu'est-ce que j'ai honte <rire> Qu'est-ce que j'ai honte, sa mère Tout simplement parce que c'est là où il y a la seule table donc là maintenant je suis devenu hashtag Le streamer de la cuisine Mais je préfère être le streamer de la cuisine Que le streamer de par terre Bref mon setup que j'ai Le vieil iPhone posé Dans la cuisine comme ça Tout le setup installé dada. Mais j'étais bien, Et hey, vous rigolez C'est vrai que c'est ghetto, mais à l'époque j'étais trop bien J'étais trop heureux, je regardais les LCSEU J'étais en Allemagne Je sortais, je rencontrais des gens Je streamais et tout, franchement à cette époque là J'étais heureux, je vais pas mentir J'étais pas malheureux du tout, c'était trop bien la vie Et franchement je vais être avec vous Je savais qu'à l'époque je m'en battais les couilles J'en étais conscient d'accord, je sais où est-ce que je me suis euh, mis tu vois Je le sais Je suis conscient Je ne suis pas étonné Mais à ce niveau là Le revoir six ans plus tard Moi même je suis choqué sa mère <rire> Ah Bon, c'était une époque où regardez, 27 septembre 2016, un peu avant la sortie d'Infinite Faire, je commençais déjà à envoyer un petit peu d'anciens codes. À l'époque, je me rappelle, il y avait beaucoup de mecs qui me reprochaient de faire des vidéos trop courtes, 6-8 minutes et moi je m'en battais écoute, il y avait pas de double monétisation et tout. Moi, j'envoyais pour de vrai. Là Ah oui, bah oui, là j'étais en Belgique. Ah oui oui, j'ai fait Allemagne puis Belgique parce que en fait euh, derrière, j'ai fait mon Erasmus en Belgique à Liège, voilà. Et je peux comprendre que certains y prennent mal parce qu'en plus, je sais que me couper les cheveux sera un petit moment de révélation vis-à-vis -vis de moment de révélation vis-à-vis -vis de c'est l'arc, Zach la Calvitie. C'est l'arc, ouais, la calvitie, elle vient de mon casque, les amis. Oh, insoutenable, franchement. C'était pas quand même un petit Black Ops 1. Ah le Black Ops 5 qui fait plaisir. Oui, j'attends. Oh, mais j'ai même pas sorti de 1080p, je respectais rien. Bon, faut que vous sachiez que sur une. Oh ça va la qualité était pas immonde quand même. Avec une telle histoire qui m'a procuré de telles sensations. On dirait que je te parle d'un lubrifiant plus que d'une map de Call of Duty. Oh, J'étais je me vraiment jean hein. J'étais ah. vraiment jambauf hein. What? Oh là là là là, c'était un genre en plus. Merci non, vrai. Ah, les petits frérots belges, Call of Duty, c'était pas trop votre truc oh là. Oh là là là, on balance des shots. On balance On était des shots. bon, hein, ça, ça par contre. Ah non, mais sur ça Go par contre, on était fort. On était fort au ouais, jeu. Alors. Mon premier scarting est à 7. AK-46 silencieux on en or, mon pote. Grosse série et tout, on était chaud. Ouais, ouais, non, ouais, là, franchement, c'était pas mal. Zéro, mais... Et ça, je m'en rappelle, je savais pas quoi mettre comme titre YouTube, la série au killstreak la plus épique. Et j'étais allé voir les, les vidéos d'Amixem à l'époque, il buzzait de fou, et il mettait des trucs la plus épique. Et donc, j'ai, oh là là, là j'ai copié. Voilà, je vous le dis, 6 ans après, il a pas de souci, à prescription j'ai copié. J'allais dire, eh, vas-y, euh, euh, il met épique dans ses vidéos, et eh, ben, bah, je vais mettre ça. Ouais, hein. Il a mis des trucs la plus épique, Mais bah, j'ai fait pareil, gros, j'étais un copieur. Je suis un Uberlu, comme on dit chez moi. Ouf. Oh là là là là. Oh là là, let's go Lui, je l'ai mérité, lui Ça, c'était le, le plaisir, ça. Ça, c'était le plaisir. on était pas nul au jeu. Hein. Eh, eh, franchement, pas de SBMM, rien. Tu pouvais enchaîner les grosses games et, et tout. Mais lui, je l'ai mérité aussi Mitrailleur, hélico Oh, tu peux une balle. Oh là là Attends, regardons est pourquoi est-ce que j'ai dit à série le truc plus la plus, plus épique. Je cartonne vos mères. c'est <rire> feels good, feels good, feels good. Oh, je parle mal Ça me fait sentir bien de vous mitrailler vos mères. Et de <rire> pas vous tuer Voilà, merci. J'aimais bien le chant hein. C'est la deuxième vidéo où je vois que je poussais un peu la chantonnette hein Ah là Sentiment de puissance, j'ai une énorme queue Let's go <rire> Regarde Ah ouais c'est. Ah <rire> non on en voit, on envoie J'ai pas, pas totalement menti Regarde toi et toi dans ton coin là Eh hey, j'ai pas go. totalement menti Let's go Eh hey, ça c'est pas très pente de Gaza, ça Eh hein. <rire> hey, regarde Mais qu'est-ce que je raconte Non mais, mais hey, j'ai pas ouais, menti J'ai jamais fait autant de ma vie J'ai pas menti J'ai pas menti C'était vraiment wow, 35-2 35-2 Je suis tellement insolent C'est n'importe quoi C'est ma meilleure partie Par contre, oh, j'ai plus qu'une balle J'ai imp... plus qu'une balle J'ai l'impression que je suis un monocouille Voilà c'est mon suis les chiens Et avant de mourir Les chiens Putain la game finit dans deux Dans un kill Mais c'est même pas drôle C'est même pas drôle J'ai dit J'ai plus qu'une balle On dirait je suis un monocouille V Franchement, tournez cette fois la langue dans votre bouche Avant de parler, parce que là, c'est l'exemple Concret d'un gars qui envoie N'importe quoi en chaîne, frère 36-3, les amis, j'allais faire la blague 36-30 à l'Opère Noël Ça, je pense que ça me suffit pour terminer La vidéo, hein, quasi 50% des kills Sur un MME, c'est... Euh... Ah, c'était une belle performance, c'était une belle performance Ouais, les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu, euh, je voulais réagir un peu à celle-ci, nous, nous rappeler au bon souvenir D'une époque qui a construit L'homme que je suis maintenant, avec... Euh... Bien sûr, des défauts. Hein. Franchement, la plupart de ces vidéos sont non répertoriées maintenant. Bon, c'était histoire de m'acheter une tranquillité. Hein. Quand j'écoute ce que je disais maintenant, à l'époque, il y a moyen que j'ai dit des trucs pas ouf, que je serais capable tout à fait de regretter et de m'excuser. Donc, du coup, bon, on va pas pousser mémé. J'ai fait, ah, je crois qu'en 2017, c'est le moment où je me suis calmé. Allez, j'ai laissé 2017. Donc, j'espère que ça vous a fait plaisir de revoir un petit peu tout ça. En tout cas, personnellement, c'était cool de vous proposer ceci. Si c'est le cas, bah, vous kiffez les commentaires et tout. C'est pour vous. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous!